Then <laughs> How's the spirit? Confident? Before Titan? Of course, always. Good luck then. It's the French guy. <laughs> Not much to say. Oh, you don't like baguette? I hate baguette. I always will. Another day the work. Did you prepare anything or? Just Maybe. going. Preparing? Okay. Or. We'll see. Yeah. So you look forward to face the Virtus then? Never know about Megwin. They can be good. Played well not so long ago, so. I expect good things from <laughs> the team. you guys are missing the team, no. We're going to play 3 5. comment tu te sens en depuis la PXN Image, image. Qu'est-ce Ça va faire. ça va le faire. en plus lui en général, je lui les jouer Comment ça va les avec Titan là Titan. Ouais. Ça se passe bien en fait. On va pas se mentir, ça se passe bien. Maintenant, on va faire un trouvant là. Hein. Content de ta Nip Ouais. Ouais. Vous pouvez pas avoir plus dur comme policiers C'était compliqué, d'avoir Et Quill, c'est les bestes. Ah, en Amérique. Il y a Getrat qui me disait la même chose il y a 5 minutes, c'est vrai pour vous, vous, pensez que Liquid est, Liquid est meilleur que... Ils font du 28-2 là, en est... a des... une série de 5 victoires qui font du 9, des plus de monde. Ils sont pas mauvais. Alors faut pas penser à Liquid, faut penser à Nip et après à Virtus. C'est ça. Nip et après Liquid. Ah ouais, à ce On point là. Ouais. Pas de Virtus.